Bonjour mes chers élèves de CERA, vous êtes euh, les bienvenus sur euh, votre chaîne, Je Communique avec Alors, euh, encore une fois, méthode de français à distance, prenez s'il vous plaît votre livre L'arbre au mot et suivez avec moi le programme d'aujourd'hui. Alors le programme d'aujourd'hui c'est vraiment très intéressant pour la plupart des élèves de, 16e, de deuxième année primaire. Il s'agit de grammaire. Deuxième partie de masculin et féminin. Alors, dans quelques instants, on va tous comprendre cette leçon avec des activités corrigées. Prenez s'il vous plaît votre livre, la promo et suivez avec moi. Voici la leçon de grammaire, le masculin et le féminin. Numéro 2. J'observe et je découvre. Alors, je vois ici deux textes. Là, normalement, normalement, je lis les deux textes. Après avoir lu les deux textes, je range les noms soulignés dans un tableau comme ces deux. Il y a le genre masculin et le genre féminin. Par exemple, le renard, la renarde, son ennemi. Son ennemi avec eux. Un lapin, une lapine. Loulou, la louve. Voleur, voleuse. Le premier, la première. Alors, le renard, la renarde. Son ennemi, son ennemi. Un lapin, une lapine. Loulou, la louve. Euh... Voleur, voleuse, le premier, la première. Alors, euh, dans quelle colonne vois-tu des lettres en plus à la fin des mots C'est la colonne 2, le genre féminin surtout. Quel est le genre des mots auxquels on a ajouté des lettres C'est le genre masculin. Le genre Quel est le genre du mot auquel on a ajouté des lettres C'est le genre masculin. Quelle est la lettre que tu vois à la fin de tous ces mots C'est la lettre E. Parce que je vois dans la renarde, son ennemi, euh, la, la, la une lapine, euh, la louve, euh, voleuse, euh, la première, toujours avec E. Alors, quelles sont les différentes manières de former le féminin d'un nom D'après ces exercices. Allons-y, on va découvrir ensemble la collection de ces exercices dans quelques instants. Alors, je m'entraîne. Dans chaque liste, je trouve le nom qui n'a pas le même genre que les autres. Par exemple, ici, printemps, été, automne, hiver, saison et mois. Alors, je vois ici le printemps, on peut dire le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et le mois, ce sont des noms masculins. Alors, uniquement saison, je vois que c'est un nom féminin On dit la saison Chaleur, température, sécheresse, froid, neige et pluie Alors on dit la chaleur, la température, la sécheresse, la neige, la pluie et le froid Alors le froid, c'est un nom masculin Danseur, boucher, chien, princesse, cuisinier, tigre Un tigre, cuisinier, un chien, le boucher, un danseur mais la princesse alors, je vois, la princesse, c'est un genre féminin, c'est un intrus. Couturière, joueuse, musicien, lionne, vendeur, Yannès. y Alors, je vois, vendeur, c'est un nom masculin. Tu vois, vendeur, c'est un nom masculin. Alors, je dois mettre dans l'intrus. Alors, ici, c'est saison. Ici, c'est froid. Ici, c'est princesse. Ici, c'est vendeur. Alors, saison, froid, princesse et vendeur. Associe le nom masculin et le nom féminin correspond. Par exemple, mon voisin, une, ma voisine, un ami, une amie, l'écolière, l'écolière, un chat, une chatte, un élève, une élève, le chanteur. Une chanteuse ou la chanteuse. Mon voisin, ma voisine, un ami, une amie, l'écolière. L'écolière, un chat, une chatte, un élève. Une élève, le chanteur, la chanteuse. Alors tu vois, alors toujours il y a E, E, E, E, E. e. Une amie avec eux, une chatte avec eux, la chanteuse avec eux, ma voisine avec eux, l'écolière avec eux, une élève avec eux. D'accord Alors, mon voisin, ma voisine, un ami, une amie, les collières, les l'écolière, un chat, une chatte, un élève, une élève, le chanteur, la chanteuse. Alors, écris les noms suivants au féminin en remplaçant un par une. Alors ici, écris les noms suivants au féminin et on remplace un par une. Un cousin, une cousine. Alors, j'ajoute E. Un cousin, une cousine. Un dernier, une dernière. Un monteur, une monteuse. Un marié, une mariée. Un éléphant, une éléphante avec eux. un maître ici, une maîtresse, un gardien, une gardienne avec deux n, eux. un géant, une géante avec eux. un cousin, une cousine, un dernier, une dernière, un menteur, une monteuse, un marié, une mariée, un éléphant, une éléphante un maître, une maîtresse, un gardien, une gardienne, un géant, une géante. Je fais très attention à l'orthographe. Écris les noms suivants au masculin en remplaçant une par un. Par exemple, une boulangère, une coiffeuse, une cuisinière, une ogresse, une magicienne, une invitée, une actrice, une bûcheronne. Alors, un boulanger, un coiffeur, un cuisinier, un ogre, un magicien un invité, un acteur, un bûcheron, un boulanger, un coiffeur, un cuisinier, un orgresse, un magicien, un invité, un, acte, un acteur, un bûcheron, voilà. Alors, euh, c'est tout pour le moment, alors rendez-vous donc pour des activités. Faites très attention à, ce, à cette leçon, c'est pas facile du tout, c'est le masque le féminin du nom. C'est la première partie, deuxième partie, c'est parmi les cours les plus difficiles un petit peu, mais ici sur notre chaîne, Soit pas donc facile. Rendez-vous donc pour des activités dans quelques instants sur notre chaîne Je TV. Au revoir et à la prochaine.